I so saw your car stepping away Out of my life leaving source Inside my tears I wouldn't lay Break down the threatening storm Now I'm singing you the song of my soul Crucified on the border of the road Moonlight, my hopes tonight Heading to the field, going and dry birds is what I get Such a poetry on my life From my hopes as I sing alone I pray together that night birds' is what I get Your smile shines inside on me For many years I couldn't find What you let me be avec le temps, cicatrice pas, on vient avec. On anesthésie parfois, et puis on désinfecte. Une fois que tout part ensemble, franchement, à qui la faute C'est plus vraiment ça qui compte, nos défaites, en Finalement, voir ce qu'il en coûte de nos silences et de nos honte. Des sentiments glacés sans fin, ne plus en attendre d'affrontes. Heureusement, il y a quelques jolies fleurs parsemées sur le chemin pour vivifier les cœurs en leur tendant la main. Parce qu'il y a des choses qui sont sacrées, comme les liens qui se créent, et tous les gens qui sont coupés au fond nos jardins secrets. Révolu pourtant en secrète, la pellicule encore projette des images pas assez simples. Par exemple, exemple, que parfait idéal. Ce qui reste, souvent les souvenirs sont plus précieux. Tu sais un vrai amour, elle une fois que nos bagues nous sautent aux Besoin de se remettre, d'essayer d'en vivre Besoin de renaître, revenir côté du such your smile shines inside on me. Leave your way Get rid of rugs and walls, that a made ilay The day in which you feel you touch the sky Now we spot you to ride Quand les flammes éclairent la ville Illumine les âmes, le phoenix revient à la vie comme une luronnée des cendres, déchirant le ciel de ses immenses ailes comme une lame nasonnée, un l'armée l'ancronique de poussière, de feu et de larmes. Divine armure de sang royal, nuée de présence dans tout le métal, craquant vaillant, piquant en trompe, dans les décombres du champ de bataille. Cicatrice en guise de mise en garde à la vie à la mort. Sinon, l'amour se tortura, tort dans les méandres des remords. Fourrure à la couleur, renard fourrir dans un barreau d'honneur, crachant de sa bouche, de ses yeux, ses flots de lumière, régénérant les corps et les cœurs de pierre. Du quand le vent sous sous la fumée, le trempac, elle le pouce en balle, même blessée, fidèle à lui-même, jusqu'au bout s'emballe L'un de nos temps sensibles et cruel, prêts à brûler jusqu'à la dernière que Pour elle, reste ce qu'il est Birds, what I get, such a poetry on my life From my hopes as I sing along, A pray together that night Birds, what I get, your smile shines inside on me many years